Écouter, transmettre, recevoir. À Royan, ville amie des aînés, des bénévoles, adultes et jeunes en binôme, proposent à des seniors de recueillir leur parcours de vie. Les participants sont invités à suivre un cycle de formation concernant l'écoute des personnes âgées et les récits de vie. Les livres résultant de ces rencontres avec les anciens sont enrichis de documents et d'illustrations. Des podcasts intégrés à la narration permettent d'entendre la voix de la personne interviewée. Le collectif Mémoire Vive remercie particulièrement ses partenaires financiers, AG2R La Mondiale et la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie. Ce court documentaire vous propose quelques témoignages issus de la première session qui s'est déroulée en 2021. Est-ce que vous avez été heureuse de pouvoir évoquer votre jeunesse dans les Vosges Ah oh oui oui. Oh oui. L'évocation de cette période, ça vous a fait du bien Ah oh oui, ça me plaît toujours d'en parler. Où votre papa ne pouvait pas euh, exercer son, son métier et où vous, vous, avez, vous êtes intervenu à sa place. Eh bien, il fallait bien que le travail se fasse. Voilà, c'était pendant la guerre, en 1939. Et je leur ai fait, ils voulaient tout détruire, hein, c'est normal de leur part. Oui. C'était l'ennemi à l'époque, oui. <rire> maintenant, c'est les amis, tant mieux. Mais j'ai fait remarquer, je parlais un peu allemand, puisque je l'avais appris à l'école, je leur ai fait remarquer que toutes, pratiquement toutes, nos machines, nos grosses machines, étaient allemandes. Je ne comprenais pas qu'ils voulaient détruire leur propre matériel. Euh, euh, fabrication. Oui. Alors ça a marché et ils n'ont rien détruit. Vous avez marié vos deux fils Ah oui <rire> Eh bien, il se trouve qu'ils ont choisi deux jeunes filles que je connaissais, très charmantes, mm -hmm. euh, beaucoup de qualités. Et je les ai mariées avec. Euh, avec du bonheur. Alors, euh, ce livre, ce petit livre qu'on qu écrit, vous allez l'offrir à, à, à, à une amie Ah oui, oui, oui, voilà. oui, ça c'est sûr, voilà. ça c'est sûr. La question, vous m'avez dit, ah, euh, je suis contente de savoir que euh, quand je serai partie, il y aura au moins deux personnes qui vont euh, encore penser à moi. Eh ah ben bah oui, oui, c'est vrai, voilà. ah bah, c'est ça certainement. Oui. Évidemment, euh, elles ne sont pas toutes jeunes, mais bon, bah, le, le peu qu'elles qu penseront à moi, je serais bien contente. D accord. D accord. <rire> je suis ici, je suis bien, ça fait quatre ans et demi que je suis ici, et ma foi, pour finir mes vieux jours, je crois que je suis, que je suis bien, voilà, je me suis acheté une bagnole, que je rentre chez moi, bon, tous les <rire> soirs, <rire> je suis en rodage. <rire> Ce fut une expérience très intéressante et enrichissante, déjà de par le fait que je ne connais pas le monde des EHPAD et que je n'ai pas l'habitude de côtoyer des personnes âgées. Et d'ailleurs, dans un premier temps, j'ai eu un moment de recul, un moment de peur, hein, en rentrant dans ce bâtiment qui me faisait penser à une sorte d'école maternelle euh, et en voyant la vie euh, des, des personnes qui y habitaient. Mais en rencontrant M. Frétard, euh, mon opinion a changé se rendre compte de la vie qu'il a pu avoir, de toutes les expériences et les événements qu'il a pu vivre, euh, le de les sauvegarder, de, de garder une trace de tout cela, alors qu'il s'agit de Monsieur Tout-le-Monde, d'une personne comme vous et moi, ça a créé quelque chose qui est plus qu'un intérêt, vraiment une volonté, de pouvoir sauvegarder une vie. C'était une super expérience. J'ai adoré parler à des personnes que je ne connaissais pas, poser des questions indiscrètes. C'était un peu difficile pour moi, vu que je suis très timide. Et au final, ça s'est révélé être super passionnant dû à l'histoire de la femme à qui j'ai posé des questions et à refaire parce que c'était vraiment génial. Monsieur Fretard est âgé de 95 ans. Il a accepté de nous confier les épisodes les plus marquants de sa vie. Et nous avons écouté avec plaisir tout ce qu'il avait à nous dire. Nous avons en revanche bien respecté toute son, sa vie privée en ne posant jamais de questions trop intrusives. Nous avons euh, donc participé avec beaucoup de plaisir et nous avons trouvé que c'était très enrichissant de vivre ce trio comme ça et de, de pouvoir en faire un recueil par la suite. Et je pense que nous en garderons tous les trois un excellent souvenir. à René, résident au Logis de Vaux, le livre de sa vie, qui est le résultat de ses conversations avec Marie, K, représentante du collectif Mémoire vive. Ce livre inaugure le premier ouvrage de la collection, Mémoire vive royannaise. Je suis la première surprise de ce livre. Oui. Bon. Et surtout qu a... que c'est vrai. Ah. C'est vrai. Alors... C'est tout ce que j'avais dans ma tête est, qui est ressorti au bon moment, voilà.